Bonjour, je suis Guillaume Marciou, doctorant en deuxième année à l'IRID dans l'équipe SMAC financée par Neocampus. Je travaille sur un projet de plateforme d'expérimentation de véhicules connectés avec des modèles réduits de véhicules. Avant de pouvoir faire confiance à un véhicule pour nous transporter, nous aimons à savoir que celui-ci peut garantir notre sécurité. Malheureusement, le coût d'un véhicule autonome est élevé et c'est pour ça que la simulation est majoritairement utilisée pour l'expérimentation des algorithmes, même s'il y a un gap entre la simulation et la réalité. Dans l'objectif de pouvoir tester les algorithmes dans des conditions semi-réelles, nous avons décidé d'utiliser des modèles réduits de véhicules. La plateforme est composée d'un circuit sur lequel évoluent plusieurs modèles réduits. Ces modèles réduits sont filmés à l'aide d'une caméra qui est capable de suivre chaque véhicule indépendamment et d'en extraire des informations telles que la vitesse ou son orientation. Ces informations sont utilisées par un algorithme s'exécutant sur un ordinateur pour décider du comportement que chaque véhicule doit avoir. Ensuite, ces décisions sont envoyées sous forme de commandes par Bluetooth à chaque modèle réduit. Avec comme objectif de s'approcher des conditions réelles que peut rencontrer un véhicule dans un environnement réel, nous souhaitons pouvoir ajouter des obstacles et des entités non véhicules telles que des piétons, des vélos et des animaux. Nous avons couplé cette plateforme avec le simulateur Gamma, ce qui permet d'ajouter virtuellement ces entités et les modèles réduits devront en tenir compte dans leurs décisions. Le couplage s'exécute en deux étapes. La première consiste à détecter les modèles réduits la deuxième étape consiste à envoyer régulièrement une mise à jour de ces modèles réduits pour le simulateur qui peut décider quelles commandes envoyer. Afin d'avoir une bonne expérimentation visuelle, les entités virtuelles sont projetées sur le circuit. De nombreux étudiants ont travaillé sur ce sujet. Malheureusement, à cause de la pandémie, les expérimentations n'ont pas encore été réalisées. Je vous remercie de votre attention.